Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin exceptionnellement j'étais sur la route à 7h et je voyais dans le sens inverse donc des personnes qui se rendaient au travail qui étaient déjà dans les embouteillages et je me suis dit quelle chance j'ai de ne pas devoir faire comme eux, de ne pas être obligé de me lever tôt le matin pour aller tous les jours au travail, pour aller travailler pour un patron. Euh, J'ai vraiment énormément de chance déjà de pouvoir vivre où je veux, c'est-à-dire à, à Tenerife qui est le meilleur climat du monde. Ensuite de pouvoir me lever quand je veux et de travailler quand je veux. Alors bien sûr comme euh, euh, je regarde les marchés boursiers, je ne me lève pas trop tard. Donc euh, les marchés, il faut en profiter le matin de préférence. Mais si un jour euh, je n'ai pas envie de trader ou si je veux faire autre chose, si je veux aller me promener, si je veux profiter de de ce que je veux et eh bien c'est tout à fait possible. Donc vous avez cette possibilité si vous arrivez à bien comprendre les marchés boursiers. Pour cela bien sûr il faut suivre des formations, il faut se former mais imaginez si toute votre vie vous allez devoir vous taper les embouteillages pour aller au boulot, c'est vraiment l'enfer quand on regarde ça, moi j'ai connu ça il y a de nombreuses années mais je ne voudrais absolument pas revivre cela et euh, gagner euh, juste de quoi, de quoi payer son loyer et à la fin du mois regarder à, à, à ne pas trop dépenser euh, vraiment il euh, y a mieux. Je peux vous dire il y a mieux et pour ça je vous encourage vraiment euh, à chercher une autre solution et pourquoi pas la bourse, pourquoi pas les marchés financiers, pourquoi pas le trading. Ça ne vous prendra que, que quelques heures euh, pendant un certain temps pour vous familiariser avec le trading, avec la manière de gagner sur les marchés. Pour cela, je vous invite à suivre des formations, à investir un petit peu d'argent dans des formations. Il ne faut pas forcément dépenser beaucoup d'argent. Vous avez ici en haut un lien vers mes formations. Et là, vous apprendrez petit à petit, sans aucun risque, puisque vous pouvez commencer sur un compte de démonstration, à apprendre à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Voilà, ça c'était la petite introduction que je voulais vous faire, maintenant je vais euh, vous montrer les graphiques, ce qui s'est passé euh, sur l'euro dollar et sur les autres marchés euh, ces dernières heures, ces derniers jours et vous allez comprendre un petit peu tout le potentiel qu'il est possible euh, de faire avec le trading. A tout de suite sur euh, mes écrans. Nous voyons ici euh, le marché euro dollar donc sur le forex et nous sommes en mensuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire En mensuel, ça veut dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à un mois, à l'évolution du marché. Alors vous voyez ici euh, différents indicateurs, ce sont ceux que j'utilise dans ma formation. Vous avez ici l'indicateur SDI qui est un indicateur que j'ai créé et vous avez ici le RSI, le Stochastique Ishimoku et vous avez également les bougies Ekenashi. Donc c'est l'ensemble des indicateurs que j'utilise et que vous apprendrez à utiliser avec ma formation au scalping et lorsqu'on regarde ça comme ça évidemment euh, ça, paraît, ça paraît compliqué. Euh, quand on n'a pas l'habitude de la bourse on se demande là là, qu'est-ce que c'est que toutes ces lignes dans tous les sens mais une fois que vous apprenez à utiliser ces indicateurs c'est limpide. Alors pourquoi c'est limpide Eh bien vous voyez ici, cet indicateur Ishimoku avec le nuage ici, on voit très bien le marché qui est remonté ici, l'euro dollar qui est remonté donc ces derniers mois et qui bute sur le nuage ici donc Ishimoku qui commence à redescendre. On voit également ici l'indicateur RSI qui est allé sur un sommet qui se retourne et le stochastique qui manifestement se retourne. Une fois qu'on maîtrise cet indicateur bien sûr, on peut dans une certaine mesure prévoir l'avenir, c'est-à-dire avoir une très bonne probabilité de réussite de ce que va faire le marché. Alors Ensuite donc après avoir regardé sur l'unité de temps la plus longue, il faut aller sur les unités de temps plus petites. Ici c'est en weekly, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine et on voit également donc le marché est fortement monté ces dernières semaines et puis là qui commence depuis quatre semaines avec les bougies rouges à redescendre et on voit également donc le RSI et le stochastique. Donc maîtrisez très bien tous ces indicateurs, vous allez pouvoir le faire si vous suivez ma formation au scalping, donc vous avez un lien ici en haut de la vidéo et en dessous de la vidéo également. Et vous voyez je vous montre également ici Comment interpréter cela Bien sûr moi je vous conseille de trader à très court terme, pourquoi Parce que ça vous permet de profiter à la fois des petits mouvements et des grands mouvements. Comme Qu'est-ce qu'on a eu hier Eh bien hier donc on a eu un fort mouvement à la baisse qu'on voit ici, vous voyez, mais pendant quelques heures là il a stagné, alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que les personnes qui ne font pas du scalping, donc qui se contentent de trader à long terme euh, en faisant du swing trading voire même du day trading, eh bien ils n'ont rien fait pendant ces 2-3 jours ici, alors que nous qui faisons du scalping, eh bien on a gagné de l'argent pendant ce temps-là. Donc regardez, si on va sur une unité de temps plus courte, voire même d'une du minute, et vous voyez on a des hauts, on a des bas et en apprenant à interpréter tous les indicateurs, eh bien on, peut profiter, on peut profiter de ces mouvements qui sont malgré tout intéressants puisque si vous regardez donc combien fait une bougie, là on a 5 pips dans un sens, on a 5 pips dans un autre sens, vous voyez. Vous avez énormément d'opportunités si vous apprenez d'abord à trader à court terme. Vous voyez ici on est en 5 minutes, donc vous voyez qu'on a de très beaux mouvements en 5 minutes. Vous voyez si on prend du plus haut jusque-là, on a 29 pips. Donc vous voyez qu'il y a moyen malgré tout de gagner énormément lorsqu'on maîtrise une méthode de trading, une méthode de scalping et que vous pouvez tout aussi bien gagner à court terme qu'à long terme puisque bien sûr en sachant interpréter les indicateurs et eh bien vous savez on savait très bien nous qui maîtrisons ces indicateurs que le marché avait une forte probabilité de descendre encore comme on l'a vu hier. Ici vous voyez le magnifique mouvement qu'il a fait ici en H1, on voit bien là il a pris son élan vers le haut, comme un effet de catapulte avant de repartir vers le bas et ça on savait qu'il y avait une très grosse probabilité que ça se passe puisqu'on peut placer donc des supports et des résistances et on voit donc le marché qui est monté sur la résistance à ce niveau-là avant de repartir à la baisse. Donc vous voyez tout l'intérêt de trader à court terme et de savoir bien interpréter les indicateurs. Donc il est clair que si vous savez interpréter les indicateurs et si vous savez maîtriser un marché à court terme eh bien vous pouvez gagner de l'argent tous les jours même quand il y a des petits mouvements et être bien positionné pour profiter des grands mouvements puisqu'on a eu quand même un mouvement très intéressant hier puisqu'on a fait euh, près de 70 pips, 75 pips ici au maximum. Vous voyez donc euh, tout l'intérêt d'arriver à maîtriser ces indicateurs. Vous apprendrez à utiliser cet indicateur Ishimoku et les indicateurs euh, stochastiques et RSI ainsi que mon indicateur SDI et euh, l'indicateur Ekenashi, tout ça je l'explique dans mes formations. Donc c'est le même principe ici on est sur l'euro-dollar mais si on va sur un autre marché comme par exemple le DAX, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le DAX et eh bien voilà si on prend le DAX brut comme il est proposé par la, par la plateforme de trading ici, bon ce pas très clair comme ça mais si vous utilisez donc mes indicateurs et en suivant ma formation tout devient beaucoup plus limpide et si on va sur une unité de temps longue comme le daily, ben on voit très bien ici qu'on est dans un mouvement haussier. Tous les indicateurs donc nous montrent qu'on est haussier et on peut profiter également des mouvements à court terme et à plus long terme sur un marché comme le Dax ou même sur le Dow Jones. On va ouvrir ici le Dow Jones, vous voyez comme ça ce n'est pas très parlant, on est sur le 1 minute mais si on met mes indicateurs et eh bien là vous voyez ici on est en 30 minutes eh bien c'est très clair on a eu un très beau mouvement. Si on va en délit, là aussi vous voyez toutes les belles bougies vertes qui nous montrent qu'on est dans un marché haussier avec l'Ishimoku, le beau nuage ici qui nous montre qu'on est dans un marché haussier. Alors bien sûr il faut savoir quand le marché a une probabilité de se retourner comme, comme il a fait ici donc tout ça vous apprenez à l'utiliser et à le prévoir avec les indicateurs que j'utilise et en vous formant donc avec ma formation au scalping qui vous permet sur, sur tous les marchés de profiter à la fois du court terme et du long terme. Vous voyez ici, on voit très bien en 5 minutes comme le marché est en train de stagner mais malgré tout, vous voyez bon là on est sur le Dow Jones, ça, il est normal qu'en ce début de journée ça ne bouge pas puisque c'est le marché américain. Et vous voyez quand même qu'il y a des petits mouvements et donc on peut se préparer à ce moment-là à d'autres grands mouvements. Voilà donc c'est pour vous montrer comment on peut interpréter les marchés avec de bons indicateurs. Voilà donc vous voyez ce n'est pas si compliqué que ça, il faut avoir une bonne méthode, une bonne formation et vous avez ici en haut donc un lien vers mes formations. Euh, je vous encourage à vous inscrire à, à plusieurs formations que ce soit chez moi ou ailleurs, vous trouverez certainement des informations très intéressantes sur diverses informations et ça vous permettra de quitter un petit peu l'horrible euh, obligation de devoir aller travailler pour un patron tous les jours, euh, j'espère que vous prendrez la bonne décision.